Toby, Toby, Toby, Croyez-vous que mes couilles puissent atteindre à une justesse telle qu'on en comprenne toute la portée Cher auteur, je m'occupe pour l'instant de leur mise en place et non pas de leur descendance. Nous allons passer maintenant à quelque chose vous allez voir vous tout à fait différent. Chers acteurs, je compte investir les droits d'auteur que me rapporteront mes couilles dans un prochain spectacle sur la lourdeur de l'art. Nous allons passer maintenant à quelque chose que vous allez voir de tout à fait différent. Si on en un sondage réalisé en Allemagne, une Allemande sur quatre devrait un an. Cher auteur, vous pouvez être sûr que je ne vous en voudrais pas. Si vous choisissez un acteur plus approprié que moi... À ce le thème indécent. Monsieur l'acteur, connaissez-vous votre texte Monsieur l'auteur, je le connais si bien que je le bafouille juste. Et vous, connaissez-vous votre jeu je le connais si mal que je me cache sous la scène d'où je vous surveille. Bye. Et vous surveillez quoi exactement je vérifie que vous conchiez mon texte comme il a été écrit. À la virgule près. J'étais assis sur ma couille comme Jean sur le monde quand... Soudain... la proie d'une vision le monde attendait son homère germaine son fructificateur pour cesser d'errer les Toto avaient besoin d'un poème cosmique renonçant au confort de mon siège me levez donc seul et me à la tâche et me lire à la. Yeah, yeah. C'est maintenant à quelque chose, que vous allez voir de tout à fait différent. Si l'on en croit un sondage réalisé en Allemagne, une Allemande sur quatre voudrait un homme. Pour ce qui est des hommes, 82% des Allemands sont satisfaits position, sont de leur confusion, 8% préféré appartenir à un process, et 10% se sont déclarés sans opinion. Nous allons passer maintenant à quelque chose que vous allez voir de tout assez si à fait différent. Si l'on en prend un sondage réalisé en Allemagne, une Allemande sur quatre vous être un homme. En ce qui est des hommes, 82% des Allemands ont satisfaits de leurs conditions, 8% préféré appartenir à leur sexe.